Voilà. Ah ouais, ah bon, ben, maman, c'est pas s'asseoir Alors, on va demander à Dieu de venir s'asseoir ici, avec Léo, aussi je me suit. Mais parce que Lévi s'asseoir sur la chaise blanche. Ok non, le truc, c'est que Vivi peut être assise à côté de Loulou. Je pour côté, grande. What are you doing? Happy birthday, anniversary, Happy sure? Okay. Wow. Oh, Papi! C'est bon? C'est bon? C'est bon? Très bon. Et ton papa? C'est bon? Très bon, on a tout mangé. Il n'y a plus rien. Je suis de maman. tu me détalise tout? C'est bon. C'est toi? C'est pas bon Et toi, c'était pas bon? Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu vas me faire C'est vraiment. C'est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 c'est ça qu'on attendait. C'est ça qu'on attendait. C'est on va faire. Tu c'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est My daddy said, the way I'm feeling now, I think we can meet again in 10 years, right here. It's nice. Mm. Papi? Mm. Ça va? Ça mm. ah, hein? va? Oui. Ah oui, ça va. Parce que ça ne les <laughs> pas. Ah, c'est jamais, hein? have a rendezvous, vous dans des Ah oui. Et on y sera, hein, papi? Mm. <laughs> Oui, c'est sûr qu'on le sent à plus. Il y a un an, je ne me sentais pas. Mm -hmm. Et maintenant, je le sens. Mm -hmm. Je suis vieux. Mm -hmm. Oui, mais bon, si tu arrives à dire que la façon dont tu te sens maintenant, tu te vois bien donner rendez-vous dans 10 ans ici, c'est ah, quand même un bon signe. Dans ans, il y a encore. <rire> Et puis encore une fois, 10 ans! <rire> on va où là? À Boulogne, je pense. Ah, d'accord. Papa? Oui? On va d'abord faire un promenade pour parce qu'il parce que, parce qu y a beaucoup de grands enfants qui vont faire le cheval. Tu vois, tu bon Tu dis que tu es Tu un